Bonjour et bienvenue dans notre émission « Partage ton histoire ». Nous avons le frère Julien de nouveau pour qu'il puisse nous raconter la suite de son témoignage « Une vie remplie de haine ». Il nous expliquait combien de fois la haine qu'il avait dans son cœur, le manque d'affection qu'il avait dans son cœur le poussait à faire des bêtises de plus en plus graves, euh, à aller euh, en, en, en boîte de nuit avec des fausses cartes d'identité, à faire du mal à des filles, à avoir beaucoup de filles, à avoir beaucoup de relations pour ensuite leur briser le cœur, à faire des bêtises en cours. Toutes ces choses, en fait, montraient vraiment un manque d'amour dans son cœur dont il avait besoin. Il nous disait qu'ensuite, arrivé au lycée, il a fait une rencontre qui a changé et bouleversé sa vie. Je vous invite à écouter son histoire. Bonjour Julien, Bonjour, bienvenue de nouveau Merci. dans Partage ton histoire. Tu vas nous expliquer cette rencontre qui, mm -hmm. qui a totalement bouleversé et changé ta vie. Yes, yes, yes. Mais alors tout comme je disais dans la partie 1, euh, lorsque j'étais au lycée, durant ma deuxième seconde, euh, il s'est passé une rencontre, vraiment une rencontre qui a totalement changé ma une vie. Une rencontre avec qui Avec une fille avec euh... Non, pas avec une fille, justement. <rire> justement, avec une personne. Une personne Très, très, de très... Deux personnes Ah, vraiment <rire> Une rencontre qui a vraiment changé ma vie. Euh, je, entre guillemets, mais c'est même pas entre guillemets, c'est vraiment cette année-là que j'ai rencontré Dieu. Et que Amen. Dieu s'est révélé à moi. Amen. Euh, par rapport à ça, bah, comme je l'avais dit dans la partie 1, j'étais catholique. Moi-même je pensais être chrétien, moi-même je pensais euh, être dans le vrai, c'est-à-dire pour moi toutes les religions menées à Dieu, on, on croit tous au même Dieu et puis euh, tôt ou tard on va arriver devant lui, on sera jugé, c'est ce que je pensais en fait. Et le truc c'est que durant cette année-là, il y en a un ami à moi qui commençait à me parler de la Bible, qui commençait à me parler de Jésus. Et cet ami-là, c'est un Camerounais, c'est un ami à moi d'enfance qui s'appelle Et d'ailleurs, c'est un ami avec lequel vous faisiez des bêtises Yes, c'est un ami avec lequel je faisais des bêtises. Parce qu'il était dans le même collège que moi et dans le même lycée également que moi. Et c'est un ami avec qui on faisait des bêtises. Et lui, en fait, était chrétien depuis petit. Ah. Mais même s'il était chrétien, on va dire qu'il faisait des bêtises quand mm -hmm. même. Jusqu'au moment où lui aussi, il voilà. a eu le déclic. C'est ça. Et juste à un moment donné dans sa vie, il a eu un déclic. Mm -hmm. Et c'est là il s'est dit OK, il faut que je parle de Dieu autour de moi. Et du coup, il arrivait avec sa Bible tous les midis à la cafétéria et il commençait à nous parler de Dieu. Et il était même saoulant en fait. Mais moi, comme c'était mon ami, je l'écoutais parce qu'on avait fait les bêtises ensemble et j'ai envie de dire que euh, bah, c'est mon frère, donc je, je l'aime, j'écoute ce qu'il qu a à me dire. Et il commençait à me parler de la Bible, je dis « Ah ouais, c'est bien, moi j'ai fait le catéchisme. » Et d'une certaine manière, j'ai toujours cru en Dieu. Donc je savais que Dieu existait. Oui. Et J'étais curieux en fait, voulant en savoir plus. Donc j'écoutais ce qu'il me disait. Et pour me donner bonne conscience, tous les soirs avant de dormir, je faisais des Notre-Père. J'essayais de lire la Bible à la maison, mais je m'endormais direct. Ouais. J'essayais une page, boum, je m'endormais. Et puis de toute façon, souvent, mm. quand on lit la Bible et qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la révélation, on n'est pas né de nouveau, ça va absolument rien dire en clair, fait. C'est clair, c'est clair. Et du coup, même pour me donner bonne conscience, j'arrêtais d'écouter mes musiques vraiment très dures, très crues, avec plein d'insultes. Et j'essayais d'écouter du Tupac. Mm. Je me suis dit, bon pas que ça va c'est cool c'est tranquille peut-être que Dieu va moi me, me juger c'est c'est quand même de la musique mondaine c'est quand même de la musique mondaine c'est quand même de la musique mondaine j'écoutais du Tupac pour me donner bonne conscience mais je continue à faire ma vie en fait c'est-à-dire que pendant une année il commence à me parler il commence à me parler et je je prie et je cherche véritablement à à savoir par rapport à, à la Bible, ce que la Bible dit. Et je me renseigne sur les religions, parce que même par rapport à ça, j'ai un ami à moi, un ami d'enfance, un de mes meilleurs amis, qui est musulman, et en fait, c'est vraiment avec lui que j'ai fait les 400 cons, on va dire, si je peux dire. Et du coup, ça fait que, euh, moi, pour moi, Lorsque je voyais les musulmans, parce que j'ai grandi dans un environnement où il y a quand même beaucoup de musulmans mm -hmm, autour de moi, ça. etc., ça fait que pour moi c'était eux qui se rapprochaient le plus de Dieu, qui étaient mm -hmm. le plus proche de Dieu. Pourquoi Parce qu'ils faisaient le ramadan, ils mettaient des tenues, des djellabas, tout ça, ils mettaient des... Il y avait plein de signes extérieurs, il y avait plein de, signes extérieurs. de choses qu faisaient, ça. qui faisaient. Et moi je me suis dit, que... oh mais eux, c'est sûr que là, là, ils servent un vrai Dieu. Du coup, je ne l'ai jamais dit à personne et j'ai fait juste des petites recherches. Mais dans ma tête, je m'étais dit peut-être qu'un jour je vais me convertir à l'islam. Mm -hmm. Tu vois mais ça, je l'avais dit à personne, J'ai pas non plus fait de, de démarche. Et en plus, pour ça, avec ta barbe, il n'y a pas des personnes qui viennent te dire. Ben, après, justement, même par rapport à ça, c'est une anecdote. Je reviens sur la, la partie 1. Je mentais même sur mes origines pour séduire toutes les femmes, en fait. Oh là là C'est-à-dire que je disais que j'étais italien, marocain. Je disais que j'étais algérien. Je disais que j'étais colombien. Je mentais sur mon possible. âge. Je te dis la vérité. Ça veut dire que je me renseignais sur la fille. Je me disais, ok, elle aime quoi et je me faisais passer en fait pour euh, ce wow. qu'elle aimait, juste pour ouais, pouvoir la incroyable. séduire, tu vois. Et on était vraiment des, des menteurs, des escrocs, <rire> vraiment. <rire> c'était vraiment que ça. Et du coup, par rapport à ça, pour en revenir à, mm -hmm. à ce que je disais, et bah, dans ma tête, moi, l'islam, c'était vraiment la religion la plus pure, etc. Et je me renseignais, même par rapport au, au christianisme, toute cette année-là, je faisais des recherches, Là, etc. Tu oui. vois je faisais des recherches tout seul dans ma chambre. Et un jour, il s'est passé quelque chose quel jour est s'est passé je en fait, Moi, je veux savoir. En gros, j'étais là, dans mon lit. J'étais dans mon lit et... La veille, j'étais même dans un bar à Chécha, j'étais rentré tard. Mm. Et je me suis réveillé. Et c'était trop bizarre parce que... En fait, lorsque je me suis réveillé, je regarde comme ça, à droite à gauche. Je ne sais plus qui je suis. Et pendant une fraction de seconde, je ne sais plus qui je suis, ni où même où je suis. Ça veut dire que je suis là comme ça. C'est trop bizarre, je suis là. Je es dans ton lit es Je suis comme dans ça. mon lit, je regarde comme ça. Je regarde le réveil, je vois il est 11h07. 11h07, c'était un dimanche. Tu te rappelles encore je même rappelle de l'heure Tellement 11h07. ce jour, là t'as. J'ai regardé le réveil, c'est comme dans les films en fait. Ouais. C'est-à-dire, je ne savais plus qui j'étais ni même où j'étais. Pendant peut-être une, deux secondes. Et ensuite, c'est revenu. Et ensuite, après, je me suis recouché. Je me suis recouché, je me suis rendormi. Je me suis réveillé. J'ai continué à faire mes habitudes. C'est-à-dire, je prends ma musique, j'écoute. Je prends la musique. J'enlève le casque. Je dis, c'est quoi cette musique oh. Comme wow. si, en fait, au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit, mais t'aimes pas ça. Mmh. T'écoute pas ça. Mmh. Je prends, j'enlève. Je commence à parler à des filles. Je prends le téléphone, je jette sur mon lit. Je dis, non, c'est pas, wow. pas moi. Je dis, c'est pas moi. Je je peux pas faire ça. Je suis wow. pas comme ça. Je suis pas comme ça. Mmh. Et au-dedans de moi, c'est comme, tu vois, quand, quand t'as faim et que ton vent de gargouille. Mmh. C'est la même chose. Au-dedans de moi, il y a un truc qui me fait, ouvre une bip, prends une bip, prends une bip, prends une bip, prends une bip, prends une, bip, prends une, bip, prends une bip, mmh. Ouvre une bip. Du coup, j'essaie de retrouver les Bibles catholiques chez moi. Je feuille, je, je, être, ouais. je feuille les, les pages, tu vois, j'enchaîne, j'enchaîne les pages. Et là, je tombe sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde wow. qu'il a donné son Fils unique, wow. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde comme ça. Qu'est-ce que tu comprends à Je ce moment ressens moment là une paix, un amour dans mon cœur. Wow. Je te dis la vérité. Un amour mmh. comme si, ça y est, genre, maintenant, tu peux enfin vivre. C'est comme si, en mode, tu peux, maintenant ça y est. Comme si tu étais mort avant comme quelque si part, Exactement. et là tu vis, je te dis la vérité. Wow. Et du coup, je fais ma journée, et comme ça, etc. Et le soir, mon ami, là, Yann Brice, m'envoie mm -hmm. un message, il me dit, « Oh, Julien, comment ça va ?» Je lui dis, « Ça va et toi ?» Et ensuite, il me... je lui dis, « Quoique, ce matin, je me suis réveillé bizarrement. » Je lui explique, et lui était chrétien en fait. Il me dit, « Ah, tu devrais demander à Benjamin, ce matin, on était à l'église, et ça fait des mois qu'il prie pour toi. Wow, ça fait bon des mois qu'il prie pour toi. J'appelle Benjamin, oh, un autre de mes amis d'enfance ah, ouais. que je connais depuis la sixième. Je l'appelle, je lui explique, je lui dis, écoute Benjamin, il s'est passé ceci, ah, ça, ça, ça, ça, ça. Il commence à me parler. Il me dit, ce que tu as reçu ce matin, ce que tu as ressenti, c'est la présence de Dieu. Oh. Et il m'a dit, ça fait des mois que le Saint-Esprit me dit qu'il faut que je prie pour toi. Wow. Et tous les jours, quand je me lève, même avant de dormir, je prie pour toi. Oh. Et il m'a dit ça, et là j'ai commencé à dire, waouh. Je commence à, à rien comprendre à ce qui se passe. Mm -hmm. Il me dit, écoute, ce serait bien que tu viennes dans mon église dimanche. Mm -hmm. Que tu viennes dans mon église. Mm -hmm. Je dis, ok, je vais venir. Et il me dit, par contre, je vais te, je vais te montrer deux sites. Je vais t'envoyer te, deux sites. Et en fait, tu peux taper ce que tu veux dans la barre de recherche. Et il y a un pasteur qui va répondre à tes questions. Mm -hmm. Tu vois. Et du coup, il m'a envoyé deux sites. C'est TV mm -hmm. et enseigne et ça veut dire que pendant toute cette semaine, parce que c'était les grandes vacances, oui. c'était vers le mois d'été, les grandes oui. vacances, parce que j'étais en seconde, les vacances mm -hmm. sont plus tôt. Pendant toute une semaine, du matin au soir, j'écoutais les prédications, je faisais que lire la Bible. Wow. En un été, oh j'ai lu tout le Nouveau Testament, à en Dieu. un été. Ça veut dire que j'étais là, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, j'ai tout lu en un été. Wow. Je lisais le matin au réveil, je lisais la journée, je lisais le soir à 3h du mmh. matin avec une lampe juste pour lire la Bible. quest que te J'avais faisait... tellement soif de Dieu et j'avais l'impression de vraiment vivre en fait. J'avais l'impression de vraiment vivre. Mais bon ça c'est une aparté, du coup pendant une semaine j'ai fait ça. Mmh. Il m'invite dans son église le dimanche qui est l'église dans laquelle je suis aujourd'hui, l'église ACER ah, l'Assemblée Chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. J'assiste au tout premier culte qui était à 10h15, on arrive même à l'heure, on se perd, etc. On marche, on était tellement déter que qu'on arrivait peut-être même à 10h ou 9h45. Mm -hmm. On arrivait et tout. On assiste au culte, on n'était même pas très nombreux dans la salle. Il y avait peut-être juste une quarantaine de personnes. Mm -hmm. Tu vois Et je crois que c'était le pasteur Yvon qui parlait ce jour-là. Lorsque je suis arrivé dans mon église, j'ai senti un tel amour. Wow. Lorsqu'il y avait la louange, l'adoration, même le message, j'ai senti un amour. Mais je peux me. Même... En fait, c'est comme si. Comme si tu prends. Un repas de famille, un mariage, toutes tes passions, tout ce que tu aimes. Je des tu condenses. réunis tout ça dans un même lieu et ça fait ce que ça a fait. Ouais, J'ai ouais. ressenti un amour. On part du culte. Ok, on part, on va pour rentrer chez nous. Je croise un monsieur. Il vient me voir et il me dit, t'as une sœur. Comme ça. Il me dit, t'as une sœur. Dans la rue Dans la rue en fait. Ou ouais. je crois qu'il venait à l'église, je sais plus trop. Mm -hmm. Il me dit, t'as une sœur. Je regarde, je dis oui. Parce qu'en fait, c'est comme si il savait que j'avais une sœur. Mais en même temps, il me posait la question, donc c'était trop bizarre. Moi, je dis oui, mais comment il sait, tu vois Mais c'est pas ça le pire, c'est qu'une seconde après, il me dit, tu vas voyager. 30 secondes avant que je croise le monsieur, ma mère m'a envoyé un message, elle m'a dit, j'ai pris les billets d'avion pour Portugal. Waouh Parce que tous les, tous les étés, on allait en vacances oui. au Portugal, tu vois Et du coup, je me dis, mais comment il sait ça, le gars C'est un devant, c'est un, un, un prophète C'est quoi C'est un prophète, c'est qui ce gars Et du coup, ensuite, il dit, bon les gars, je vous laisse, il part. Tu dis non mais attends, tu vas où Et en fait, je crois qu'il allé à l'église, tu vois. Et du coup, ça fait qu'on est rentré, dans ma tête, j'ai commencé à cogiter. Et en même temps, en parallèle, j'ai commencé à parler à Dieu. Ça veut dire que je lui parle comme je te parle. Mm -hmm. Lorsque je parlais à Dieu, il me répondait directement du tac au tac. Mm. Par exemple, j'étais dans le métro, je demande à Dieu, est-ce que tu veux que je fasse ça Sur la fiche, je vois écrit oui. J'ai oh, c'est wow. quoi ce délire wow. Je demande autre chose à Dieu. Dans la conversation au téléphone sur le quai, il y a une autre dame et dit Ah oui, mais tu devrais faire ci, ça, ça et ça. C'est la réponse à mes prières. Oui. Je lui dis Mais c'est quoi ce délire Incroyable. Je parle à Dieu, il me répond clairement. Mmh. Il me parlait beaucoup avec des signes, etc. Oui. Et du coup, la semaine d'après, je suis revenu pour voir le gars. Il n'est pas, <rire> pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Je te dis la vérité, il n'est même pas venu. Et même par rapport à ça, avec mon ami, mon ami Benjamin, après le culte, j'allais chez lui. Même tous les jours, j'étais avec lui. On priait pendant des heures. On ne savait pas prier, on se tenait les mains. Il est même venu chez moi un soir, on a commencé à prier. Lorsqu'on a prié, il y a des fenêtres qu'on commence à claquer. Mmh. Des portes qu'on commençait à claquer alors que les fenêtres étaient fermées, mmh. on ne comprenait mmh. pas. Mmh. On se tenait les mains, on priait. On ressentait une onction forte sur à nous, de une bien. chaleur. Même un jour, j'étais en train de prier avec lui, c'est comme si mon esprit est sorti de mon corps. Et j'ai commencé à voir mon corps il comme a ça. On commençait des expériences On vivait des expériences. Et en fait, on, tous les jours, parce que c'était les vacances, on se réunissait avec Benjamin et Andris. On mettait des louanges Et on commençait à jaillir en fait On commençait à danser <rire> À chanter sur des louanges Alléluia On se tenait les mains à trois On priait wow. Et même un soir Il est venu chez moi À deux avec Benjamin Toute la nuit On allait dans ma cave On a prié Pendant 7 heures 8 heures Non stop wow. On a prié, wow. prié Prié Prié Prié, avait prié. Des temps glorieux. Je te dis la vérité Des temps glorieux Et même par rapport à ça C'est une anecdote C'est rigolo un petit peu C'est vraiment drôle Un jour j'étais avec le frère Alexandre Et le frère Yann Brice et Benjamin On était chez Alexandre et on était tous en train de prier, sauf que c'était des prières, voilà, on ne savait pas quoi dire, on disait Dieu, on t'aime, mais on ressentait vraiment la présence ouais, de Dieu. On ne savait ça. pas prier, mais il se passait des choses extraordinaires. Ce sais, pas des prières extraordinaires, mais, prière extraordinaire. ça, mais Dieu, était Dieu était quand même là. Et ce jour-là, Benjamin a commencé à parler en langue. Il a commencé à prier en langue. Et du coup, Yann Brice a commencé à se moquer de lui, parce qu'on ne comprenait pas trop. Et à un moment donné, je te dis la vérité, il a commencé à devenir fou. Ça veut dire qu'il a commencé à sauter dans tous les sens et dire Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Et avec Alexandre, on a commencé à avoir peur. <rire> Sauf que là, plus tard, on s'est rendu compte qu'il avait eu l'interprétation en fait. Oui. Tu vois, et que comme il s'était moqué, l'Esprit le, le, du Seigneur l'avait touché. Non en mais fait, c'est le... qui qui est-ce qui, qui sautait est -ce C'est Yann Brice Ouais, qui en fait, commençait il à rigolait il se moquait de Benjamin. Et après Sauf qu'après, il a été touché en fait. Il a été, été saisi par, par la présence de Dieu. et l'onction de Dieu. Et là, il a commencé à interpréter le parlant langue. Et même quand je suis arrivée à l'église, c'était le mois sur les dons spirituels. Ça veut dire qu'on a commencé tout de suite à parler des dons spirituels, ah, wow. de prier pour les gens, etc. Oh, magnifique. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai continué à être dans mon église tous les dimanches. Amen. Et il y a même une veillée. L'importance d'avoir une, une bonne église locale. C'est important d'avoir une bonne église locale, c'est vraiment important. Et même cet été-là, il y a eu une veillée. Ça veut dire que ah, mon ami me demande de venir à une veillée. veillée. Il me demande de venir à une veillée. <rire> une veillée des Et jeunes. Une veillée des jeunes. Et je commence à venir à la veillée. Je commence à venir à la veillée. Et le truc, c'est que j'étais un repas de famille. Donc je devais partir quitter ma famille, pour aller à la veillée, pour arriver à 23h. J'arrive à la veillée, on me dit « Ok, tu vas témoigner ». Alors que j'étais chrétien depuis quelques semaines. Et on me dit « Tu vas tu témoigner ». Je prends le micro, j'ai encore les vidéos aujourd'hui <rire> sur mon téléphone. Je prends le micro, je commence tout simplement à parler. Lorsque je parle, tout le monde commence à acclamer. Les gens commencent à pleurer, ils ne comprennent wow, pas ce qui se passe. Wow, Donc était wow, fort, wow. tu vois. Et depuis ce jour-là, euh, bah, j'ai je continue à lire ma Bible tous les jours, à prier, il y a eu des expériences extraordinaires. Et même la rentrée, quand je suis venu dans mon lycée, il y a plein de personnes peut-être 20, 30 personnes qui viennent me voir, qui me disent C'est vrai, tu es rentré dans une secte. Qu'est-ce qui s'est passé Je te dis la vérité. Non, mais comment ils ce que du coup Mes voulaient me bloquer parce que tous les dimanches, je me levais tôt pour aller à l'église. J'arrêtais d'aller en boîte de nuit. J'arrêtais d'aller de, dans des bars à chicha. <rire> je ne parlais plus à aucune fille. Je n'écoutais plus aucune musique qui ne parlait pas de Dieu. Wow. Toutes mes journées, je les passais à lire la Bible, à prier ou alors à écouter des prédications. Les gens autour de moi ne comprenaient plus. Mais, mais... C'est quand même incroyable de dire que quand tu fais des mmh. bêtises, tu fais n'importe quoi, mmh. Mmh. les gens ils sont là, ok, mais dès que tu commences à prier, à ça. faire des choses, à Il arrêter de faire des bêtises, ils juste que dire tu es dans une secte. C'est pas normal. Alors que moi mais... je me dis, mais comment Au ça... Au contraire, apparaît... c'est ça. Au contraire, moi je suis quelqu'un de... Je suis, un, suis devenu une meilleure personne. Oui. Je, je me suis rangé, entre guillemets, je suis quelqu'un de bien. Et maintenant, vous, vous me critiquez, vous, vous faites wow. même des sorties sans moi, alors que je suis votre ami d'enfance. Mes amis même, organisaient des, des sorties entre eux, ils me disaient même pas. Il m'envoyait un message après, il me dit « Ah, on pensait que tu étais à l'église. Mm. » Je te dis là, et ça me faisait <rire> mal pendant des semaines. J'étais seule. J'étais seule parce que Benjamin, en fait, a déménagé en, en Normandie. Donc, il devait déménager en Normandie. Et Anne-Brice, lui, avait quitté l'église pour x ou y raison, tu vois. Mais du coup, euh, mm -mm. avec du recul, tu ne te disais pas que c'était quand même un moment où euh, Dieu te voulait seul. Yes. Où Dieu yes, yes, yes, voulait que tu puisses yes. te consacrer. Mm -mm. Et du coup, ça fait que j'étais seule. Même mes parents, je te dis, la vérité, on était à table. Mon frère, mon père m'insulte. Ils partent tous. Je commence à parler et moi, je manquais beaucoup de sagesse. Parce que du coup, toi, tu évangélisais. Voilà, moi, je par... en fait, je témoignais et je... je parlais de la Bible. Ça veut dire que dans tout ce que je voyais, dans la, dans la vie de tous les jours, ok, si, on va dire, les hommes disent telle chose, qu'est-ce que la Bible dit mm -hmm. Et moi, je disais toujours ce que la Bible disait. Mm -hmm. Ça veut dire que vous regardez la télé, moi, je disais, oui, vous écoutez tel, tel artiste. Mais ça, c'est la musique du diable. Mmh. Et du coup, les gens <rire> m'insultaient. Je manquais énormément de sagesse. pas Et vrai. moi, je, je je sortais que des versets bibliques de ma bouche. Il n'y a que des versets bibliques. C'est-à-dire, la Bible, je ne faisais Bible que dire dit. la Bible. La, la Bible, dit, Bible le dit, le la Bible dit. Bible la Bible dit. Le Et ça saoulait dit. les gens. Et du coup, ils m'insultaient. Mes parents ont même voulu m'empêcher de venir à l'église. Ils ont voulu m'empêcher, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas trop, tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec tes, Et tes parents Justement, on va y venir. <rire> on va y venir. Pourquoi Parce que, même par rapport à ça, euh, c'était compliqué, c'était chaud. Mais en fin de compte, je commence à parler à des amis à moi, je commence à parler autour de moi. Les gens commencent à être touchés. Ils commencent à dire, waouh, gloire à Dieu, je veux venir dans ton église. Et du coup, ça fait qu'énormément des amis d'enfance de, de, que j'avais, ont commencé à venir dans mon église. Tu vois, comme Alexandre, Rémi, etc. Mmh. On, a, ils ont, on a tous commencé à aller à l'église. Et même par rapport à ça, au début, mes parents me critiquaient, ils m'insultaient. Mais il s'est passé quelque chose. Ils te persécutaient. En fait, ouais, ils, ils ne me persécutaient. Pas. Et même par rapport à ça, ça m'a toujours marqué. Un jour, je viens à l'église comme ça et je pense que c'était l'une des premières fois que je rencontrais l'apôtre, tu vois, après le culte. Et il vient nous voir avec Benjamin, il nous dit ça va et tout, ça c'était bien et tout, je dis oui. Et après il me dit, ok les gars, je vais vous donner un livre. Il prend un livre du là, il nous le donne. Et du coup, tout l'été, j'ai commencé à lire le là. Euh... en septembre. Dès que la rentrée du là est arrivée, c'est un cours qu'on qu enseigne dans notre église. Mm -hmm. Et du coup, je m'inscris au là. Je fais le là, je suis déter, je fais mm -hmm. le là. Après le là on me dit ok, tu peux te faire baptiser. Je m'inscris à etc. Et du coup, on me dit, OK, tu vas te faire baptiser. Euh, et c'était au mois de janvier. C'était le même week-end que le week-end de mes 18 ans, je crois. Mmh. Et du coup, je me fais baptiser. Et là, je me prépare pour aller à l'église. Et là, je vois ma mère déjà debout un dimanche matin très tôt. Je dis, mais tu fais quoi Elle me dit, mais tu te fais baptiser, non je Tu ne leur pas dit Je ne sais plus si je leur avais dit mmh. ou pas, en fait, parce que je les tout le temps à l'église. Ouais. Ils me disaient, oh, tu me saoules. Le matin de mon baptême, ils me disent, mais tu te fais baptiser, non Moi, je dis oui. Et du coup, par rapport à ça, ils se, disent... ils se préparent et disent « Bon, on va venir. Oh on va venir à ton baptême. <rire> » Et je même par rapport à ça, inviter vos parents. <rire> un de mes meilleurs amis, un musulman, il est venu le jour de mon baptême. Mm. Des amis à moi d'enfance, ils sont venus le jour de mon baptême. J'arrive et tout, on me dit « Ok, il faut témoigner. » Je témoigne. Et lorsque ma mère et ma soeur sont rentrées dans l'église, elles ont commencé à pleurer. Oh elles God. ont commencé à pleurer. Et le pire dans tout ça, c'est que ça faisait des mois que tous les jours, je priais pour eux. Tous les jours, je, je disais, Seigneur, moi je suis chrétien, je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus. Je veux que tous les gens autour de moi deviennent chrétiens, en fait. Oh. Et je commençais à prier tous les jours. Et ils sont rentrés à l'église, ils ont commencé à pleurer. Ensuite, je crois, ne je sais plus c'était quel pasteur, mais il fait l'appel au salut. Et je vois ma mère et ma soeur se lever. Oh. Wow. Et moi, je suis là au fond de la salle, je commence à, à pleurer. pleurer. Bah oui. En plus, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui pleure en public. Non, mais ça, tu vas beau vouloir Je comprends même pas pourquoi. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Mm. Et là, elle commence à faire la prière de repentance. Elle s'accepte le Seigneur. Et depuis ce jour-là, ma, ma mère et ma soeur ont commencé à venir à l'église tous les dimanches avec moi. Amen. Alors qu'au début, ils me critiquaient, ils m'insultaient même à la maison. Et mon père, au début, ne voulait pas trop venir. Il ne voulait pas trop venir et il n'a même pas voulu accepter le Seigneur. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il déposait. Euh, ma mère et ma sœur à l'église. Ensuite, il repartaient. Et il allait regarder téléfoot ou les émissions... voilà des... Jusqu'au jour, de... Jusqu jour où Jusqu'au jour où. Un jour, lui-même, il a dit, c'est bon, ça y est, j'arrête. Il a décidé d'accepter le Seigneur dans sa vie aussi. Ah, mais... Et depuis ce jour-là, tous les dimanches, ils viennent à l'église. Ils sont là, on les voit. Ils sont là, je te Amen. dis la vérité. Ils sont gloire même responsables d'un groupe de GR. Oh, gloire à Dieu. Et ils servent le Seigneur. Ma, ma soeur prend des photos à l'église. Depuis Amen. ce jour-là, ils viennent tous les dimanches à l'église. Et ils aiment Dieu. Amen. Je me lève le matin chez moi, j'entends des prédications. Wow. J'entends telle personne prier, alors que des années auparavant, ce n'était pas le cas. Wow. Et même par rapport à ça, j'ai une autre anecdote. J'ai une autre anecdote. Même un jour, j'étais parti à une retraite, euh, une retraite des jeunes. Et quand je suis partie de cette retraite, euh, ils n'ont pas compris pourquoi, mais ils ont commencé à tous s'embrouiller. Je suis rentré de cette retraite-là. C'est-à-dire, quand tu es parti de chez toi En fait, je suis parti toi. trois jours de chez moi pour aller à, à un lieu de retraite avec le, le groupe des jeunes de l'église. Mm -hmm. Lorsque je suis parti, ils ont tous commencé à m'appeler et me dire... À la maison À la maison. Ils m'ont appelé sur mon téléphone, moi qui étais à la retraite, pour me dire on ne sait pas ce qui se passe. Là, tout le monde s'embrouille, on ne comprend pas. Je suis revenu de cette retraite. Ma mère avait un problème à l'oreille. J'ai dit « Ok, je prie pour toi. » Je prie pour elle. La douleur disparaît. Lois à chaque Dieu. fois que ma, ma soeur avait des, des douleurs, même dans ma famille, ils avaient des douleurs, je disais « Ok, je prie pour vous. » En pleine nuit, hein, des fois, ils avaient du mal à dormir. « Je viens, je mets la main. »« Je prie pour eux. »« Comment commence à être guéri. » Mais du coup, en fait, comment mm -hmm. Dieu du coup, a réussi à enlever cette haine, en fait, à combler Justement. En fait, moi, je crois que dès lors que tu acceptes Jésus dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur, il se, passe quelque chose. il se passe quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que être chrétien est une religion. Seulement, lorsqu'on lit la Bible, la Bible va dire que c'est pour la première fois à Antioche mm -hmm. que les disciples furent appelés chrétiens. Mm -hmm. Moi, je crois aujourd'hui qu'être chrétien, en réalité, n'est pas une religion, n'est pas une tradition, mais c'est un style et un mode de vie. Mm -hmm. Et c'est un choix. Je dis souvent que je suis devenu chrétien étant adolescent et que je n'étais pas chrétien durant mon enfance parce que je n'avais jamais fait ce choix-là mmh. d'accepter Jésus dans ma vie. Ce n'était pas, pas un choix personnel. Et la Bible va également dire dans 2 Corinthiens 5,17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il faut comprendre que dès lors que tu décides d'accepter Jésus dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur, il se passe quelque chose. Moi, par rapport à ça, j'étais rempli de haine. J'étais même rempli de... Comment on appelle ça De complexe J'étais énormément complexé Par rapport à plein de choses Physiquement, même psychologiquement, même plein de choses J'étais complexé, j'étais rempli de haine J'étais rempli de, de, de méchanceté, etc Et dès lors que j'ai décidé D'accepter Jésus dans ma vie Il a totalement il a tout changé tout Tu sais, moi je crois que Depuis que je suis devenu chrétien Dieu n'a pas simplement changé ma manière de parler Il a tout changé C'est-à-dire ma manière de, de parler Ma manière de m'habiller ma manière de me comporter, euh, mes centres d'intérêt, tout. Il la Bible avait, il dit que nous sommes une nouvelle créature, changé. nous sommes Exactement. une nouvelle personne. avec Et euh... moi je crois qu'on ne n'est pas chrétien et on le devient. On le devient totalement. Et être chrétien, c'est la meilleure des choses. Amen. Par rapport à ça, lorsqu'on est tous devenus chrétiens dans notre lycée avec mes amis, par exemple Rémi, Alexandre, etc., on allait dans les toilettes du lycée, tous les midis, on mettait des louanges à fond. Et on commençait à taper des mains, à chanter. Les gens nous prenaient pour des fous. <rire> on a commencé à mettre un réveil, en fait, uh -huh. dans nos familles, yeah. parmi nos amis. Et toutes les personnes qui nous critiquaient sont même venues dans notre église. Amen. Et ils ont même accepté Amen. Jésus, tu vois, Et aujourd'hui, ils sont même chrétiens pour la Amen. plupart. Et le truc, c'est quoi C'est que être chrétien, c'est vraiment la meilleure des choses. C'est vraiment pas. la meilleure des choses. Et moi, je crois que depuis ce jour-là, j'ai pris la meilleure décision, j'ai fait le meilleur choix qui est d'accepter Jésus dans ma vie. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas un jour sans que je me lève le matin et que je lui parle, sans que je le remercie, sans même que je sois en contact avec lui, tu vois. Et je lui parle, il est mon Dieu, je l'aime énormément et je sais qu'il habite même au-dedans de moi. Amen. Amen. Amen, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour les internautes qui nous regardent. Euh, Peut-être qu'il y a des internautes, en fait, qui ont vécu la même chose que toi, qui, qui veulent réellement rencontrer le Seigneur, Amen. qui ont des mauvaises fréquentations, oui, qui vivent oui. des choses qui peuvent être des barrières pour qu'ils puissent, mais eux aussi, ils veulent rencontrer le Seigneur. J'aimerais yes. qu'on puisse prier pour eux, pour que le Seigneur puisse se révéler personnellement, personnellement à eux. Père éternel, je te prie et je te Bien bénis, merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent au nom de Jésus. Saint-Esprit, que tu puisses même toucher leur cœur maintenant. Tu à Seigneur, attire-les à toi Qu'ils fassent ce pas, qu'ils prennent cette décision et qu'ils fassent ce choix. Peu oh my God ta que présence se manifeste leur puissamment leur là où ils de sont, Seigneur. Que prenne ces tu décisions de pouvoir te suivre, Seigneur, Je viens tous les jours. Que toutes les personnes tous qui ont regardé les jours, Seigneur. Sont Et que tu te, bah, te ça, révèles à eux de va. la même manière que tu t'es révélé à Dieu. Merci parce que tu de Dieu qui chante les maintenant là où ils sont, nom puissant de Jésus. Un vent nouveau au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié pour toi et maintenant... Tu veux réellement le rencontrer et faire partie de la famille de Dieu. Toi aussi, tu veux vivre ces choses avec Dieu. Toi aussi, tu te rends compte que tu t'es appelé chrétien, et tu t'es dit chrétien depuis de nombreuses années, mais tu ne le connaissais pas personnellement. Je peux te donner l'opportunité aujourd'hui, et je vais te la donner, de pouvoir accepter Jésus-Christ sincèrement, de faire ce choix personnel dans ton cœur, de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas tout simplement fermer les yeux et répéter après moi à voix haute cette prière, et dire Seigneur Jésus, Jésus aujourd'hui, aujourd je m'abandonne totalement, totalement entre tes mains. Entre tes mains. Je, je, reconnais je reconnais que j'ai péché, que péché contre, toi. contre toi. Je te demande pardon. Te demande pardon. Tu, es, venue, tu Seigneur, es venu Seigneur, et, venu, Seigneur et, tu es et tu es mort à la croix. À la croix et tu es, et tu es ressuscité pour me sauver. Pour me sauver. Merci pour ton Merci amour. Pour et pour tout ce, que tu as fait, tout ce que tu as fait, je suis reconnaissante, je suis reconnaissante pour, ça, pour ça, au nom, au de, nom Jésus. de Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu si tu as fait cette prière. J'aimerais te dire que ta vie ne sera plus jamais amen, la même. Dieu. Bienvenue dans le royaume amen. de Dieu, chers frères, chers sœurs. N'hésite pas à vraiment euh, nous contacter pour nous faire part de ton témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie sur notre page Instagram. Partage ton histoire. Et si... Toi qui me regarde, vous qui êtes là, vous avez des témoignages. Vous aimeriez vous aussi raconter vos témoignages et glorifier le nom de Dieu. N'hésitez pas également à me contacter sur la page Partage ton histoire. Merci beaucoup, Merci Julien, pour ça. ce témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous d'avoir suivi. Partage ton histoire. On se trouve dans un autre épisode. À bientôt.